Après avoir dévoilé tous les détails de sa berline électrique Ioniq 6, Hyundai n'a pas perdu de temps pour dévoiler le nouveau concept RN-22E lors de son événement ND jeudi, prévisualisant à quoi pourrait ressembler une future Ioniq 6N. Hyundai décrit le RN-22E comme un concept de laboratoire roulant, avec sa conception et son ingénierie destinées à influencer directement les futurs véhicules électriques de production. Le RN22E utilise la même batterie de 77,4 kWh que l'Ionix 6 standard, mais ces deux moteurs ont été améliorés pour produire 577 chevaux et 546 livres-pieds de couple, les augmentations de 257 chevaux et 100 et le BPI par rapport à l'Ionix 6. Ce chiffre correspond également au Kia EV6 GT. Hyundai ne donne aucun chiffre d'accélération, mais le RN22E a une vitesse de pointe de plus de 250 km par heure. Il a également la même capacité de charge rapide que l'IONIX 6 normal, avec la possibilité de passer de 10% à 80% de charge en moins de 18 minutes. Hyundai affirme que la RN22E a été conçue pour maximiser les trois piliers de performance de la marque N, coquin de coin, voiture de sport de tous les jours et capacité de piste de course. Pour atteindre le premier point, la RN-22E dispose d'un différentiel électronique à glissement limité, d'un système de vectorisation de couple à double embrayage et de la possibilité de sélectionner à la volée la quantité de couple envoyé aux roues avant et arrière. Il utilise également un certain nombre de pièces imprimées en 3D qui réduisent le poids et augmentent la rigidité. Pour une capacité de piste améliorée, le rn 22 est équipé d'étriers de frein à 4 pistons avec de grands disques de 15,7 pouces. Et Yandé utilise le RN22E pour développer des systèmes de freinage régénératifs qui ont amélioré le contrôle du lacet. L'une des caractéristiques des modèles N existants d'IND a été le caractère sonore et viscéral. Et cela n'est pas perdu avec le RN22E. Il a des générateurs de bruit spécifiques à N à l'intérieur et à l'extérieur, et quelque chose appelé NE shift fournit une sensation de changement de vitesse et des vibrations. Cela pourrait facilement se traduire par une production UNIX-6N. Le RN-22E ressemble à une version de voiture de course sauvage de l'Ioniq 6, mais il est facile de voir comment le design pourrait être traduit en une voiture de série. Dans l'ensemble, le RN-22E est plus long de 2,4 pouces et plus large de 5,7 pouces que l'Ioniq 6 standard, les ailes plus larges ayant de grandes prises d'air sur les bords des portes. Les phares sont plus minces, il y a un grand évent dans le capot et le pare-choc avant à une calandre massive et des prises supplémentaires. A l'arrière, la RN-22E a un diffuseur saillant plus grand, une, elle énorme et de sections ouvertes derrière les roues arrière. D'autres nouveaux détails incluent la peinture bleue signature de la marque N dans une finition mat avec une bande centrale cool, des roues de 21 pouces avec des pneus Michelin Pilot Sport 4S et des rétroviseurs latéraux de style course. Le RN-22E n'est peut-être qu'un concept pour le moment. Mais il subira de nombreux tests sur route et sur piste pour aider Hyundai à développer les futurs produits N. Hyundai a également annoncé officiellement la production de l'Ioniq 5N, qui sera la première voiture de performance électrique de la marque disponible pour la consommation publique l'éla de sa mise en 2023. L'équipe N a beaucoup travaillé pour que la RN22E se connecte avec les pilotes. C'est un aspect dont nous avons, toujours craint qu'il ne soit perdu lors de la transition vers les véhicules électriques à partir de voitures à moteur S. Mais elle ne veut retenir les émotions. Et pour cela, l'aspect le plus important sur lequel ils ont travaillé est le son. Ce morceau magique s'appelle le N-Soon Plus et a élevé le RN-22E avec un bruit projeté à la fois par les haut-parleurs intérieurs et externes. Il est également couplé au NE Shift qui imite apparemment les changements de vitesse et les vibrations mécaniques via le son à travers les haut-parleurs internes. A ce drame s'ajoute un différentiel arrière à double embrayage à vecteur de couple. Ceci, ainsi qu'une répartition du couple avant-arrière, est contrôlé via les différents modes de conduite proposés. Les composants mécaniques ont également reçu la touche N. Cette voiture de course Hyundai est équipée de freins avant plus gros de 15,7 pouces couplés à des étriers monoblocs à 4 pistons. L'équipe N a également peaufiné le système de freinage régénératif de la RN22E pour faciliter les virages et le contrôle du lacet. Ils ont également ajouté un mode drift qui envoie toute la puissance aux roues arrière pour faire glisser et fumer ce VE. L'équipe N a utilisé des embouts de châssis imprimés en 3D pour réduire le poids. Tout cela... Ainsi que les éléments aérodynamiques agressifs, contribuent à donner un large sourire à quiconque conduit l'AIEN DRN 22E. lyonix 6, lors de son dévoilement, à la communauté automobile en plusieurs divisions, principalement en raison de sa ligne de carrosserie polarisante. Mais le traitement NA a mené le 6 rationnel à un tout autre niveau d'agressivité. Le kit carrosserie large et son énorme aileron arrière nous rappellent les prototypes du Mans et autres machines de course de classe tourisme. Ces énormes séparateurs aux deux extrémités, les jupes latérales agressives et les évasements d'ailes contribuent tous à l'aérodynamisme et au refroidissement. Ce concept est livré avec des embouts de refroidissement améliorés pour garder la batterie et le moteur sous contrôle pendant les sessions de piste intense et continue. Cette Ioniq 6 agressive est peinte dans la teinte emblématique performance bleue avec un vinyle ne cool sur toute la longueur. Les éléments contrastants noirs sont davantage mis en valeur avec la bande rouge et emblématique.